Avant que cette vidéo commence, je tenais à vous rappeler que je possède un YouTube sur lequel vous pouvez me soutenir gratuitement en visionnant quelques publicités. Ça m'aidera énormément financièrement et me motivera énormément également pour la suite de notre aventure. Merci à ceux qui ont déjà fait des dons, voire qui ont déjà visionné des publicités. Ça me fait grandement plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, la boutique de vêtements est disponible également sur le même lien, directement sur la page. Et honnêtement, j'ai fait en sorte que ça soit pas trop cher, pas comme certains qui vendent leur pull à 60 euros. Mais maintenant que c'est dit, passons à la vidéo, c'est-à-dire aux choses sérieuses. L'ASMR, autrement dit automatique. Sensitive Meridian Response fait en ce moment pas mal parler de lui, voire même de plus en plus. Mais y a-t-il eu de réelles études sur son fonctionnement et est-ce que l'abus de ce genre de vidéo peut avoir un impact sur notre santé physique ou même mentale Retirons la question de la dépendance qui malheureusement peut s'appliquer à n'importe quoi et tournons-nous vers de réelles réponses. À la base, il faut savoir que l'ASMR est censé te procurer une réaction neurologique autonome et spontanée à certains stimuli ou chatouillements. Appelle ça comme tu veux. Ce genre de son possède généralement plus d'impact vers les personnes qui ont une oreille sensible leur servant d'anti-stress. Certains sons, cependant, font l'effet inverse chez d'autres personnes et les énervent au point d'en rendre certains hystériques. Une étude a été réalisée en 2015 au Royaume-Uni sur 475 volontaires. Rien que ça, pour savoir quels sons et quels visuels étaient les plus appréciés. Trois quarts des participants ont valorisé les chuchotements, suivis par les tapotements d'ongles, mouais, et ensuite les froissements de papier. La moitié ont révélé être sensibles aux gestes lents, favorisant la relaxation. Là où cette étude me pose problème, c'est que 98 des participants utilisaient déjà ces vidéos pour se relaxer. Évidemment, vu qu'ils étaient volontaires, on pouvait s'en douter. Du coup, certains se disaient presque bercés par les vidéastes, comme s'ils si revenaient en enfance et que leurs parents leur contaient une histoire. Via cela, le cerveau transmettrait ce qu'on appelle des neurotransmetteurs du bien-être. Ce qui expliquerait pourquoi certains deviennent accros à ce genre de vidéos. Du coup, si vous avez bien compris, on aura le camp des personnes sensibles qui verront leur niveau de stress, voire même leur rythme cardiaque ralentir, les mettant même parfois de bonne humeur, et l'autre camp anti-ASMR qui, bah, devra trouver autre chose pour se relaxer. Parce que niveau santé mentale, c'est pas ouf pour eux. Raison pour laquelle vous devez éviter de passer un extrait d'ASMR trop long pour éviter le dislike soudain de certaines personnes, voire même des commentaires offensants. Alors du coup, l'ASMR est-il dangereux pour la santé Non. C'est plutôt l'utilisation que vous en faites qui... Comme tout abus peut devenir dangereux L'ASMR vous le regardez très souvent la nuit Avant de dormir Sur votre smartphone, sur votre tablette Peu importe, certains s'endorment même avec des écouteurs voire le casque sur les oreilles Et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter Rester sur un écran va bousiller votre phase de sommeil Et c'est une des raisons pour laquelle vous aurez du mal à dormir Je ne vais pas vous faire un cours de science Car toutes les sources sont dans la description Je vous laisse aller lire l'article du Gizmo Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet Et dans le pire des cas, si vous avez réussi à dormir Sachez que nos téléphones produisent des ondes électromagnétiques qui sont nocives pour la santé. Ayant été vendeur, sachez que chaque téléphone a une classification d'onde, A étant la meilleure note et E la plus nocive, ce qu'on appelle la valeur DAS. Et si vous êtes du genre à dormir avec votre téléphone, je vous conseille grandement de demander la valeur à votre vendeur pour être sûr de ne pas vous bousiller la santé. Vous ne ressentez peut-être rien pour le moment, mais les risques de cancer du cerveau, voire des tumeurs nerf acoustique ou de glandes salivaires augmentent grandement et c'est plus tard que vous le payerez. Pour exemple, un iPhone X a une valeur C qui est donc moyenne. Un Samsung S9 quant à lui sera de catégorie A, un téléphone avec une valeur déjà plus sûre. Quant à mon téléphone, il est également classé en C ce qui signifie qu'il est moyen. Et ne parlons même pas de dormir avec des écouteurs qui eux s'ils sont de mauvaise qualité, peuvent produire des bourdonnements dans les oreilles. Ce qui engendre par la suite ben, des acouphènes, voire même des perturbations du sommeil. Et si tu ne sais pas ce qu'est un acouphène, c'est un bourdonnement continu dans l'oreille, un sifflement continu qui te perce les tympans, hein, limite. C'est comme si tu revenais d'une soirée où les baffles t'explosaient littéralement les tympans et que t'as ce genre de bourdonnement quand tu rentres chez toi parce que t'arrives dans du calme et que t'es plus habitué au calme. Eh ben c'est ça. Mais genre toute ta vie. Alors si je peux vous donner un petit conseil, restez avec votre lampe de chevet allumée si vous n'avez qu'un smartphone et détendez-vous. Mais évitez de vous endormir devant la vidéo ou comme moi, écoutez-en sur l'ordinateur avant de vous mettre au lit. Histoire d'éviter les risques liés au smartphone. Ces dangers sont réels et malheureusement on n'en parle pas assez même si certains d'entre vous vont me dire, ouais mais avec toutes les ondes qu'il y a dans tous les appareils, maintenant on n'est plus sûr de rien. C'est vrai, les ondes wifi ne sont pas nécessairement bonnes pour la santé, tout comme les ondes des micro-ondes. Pour revenir au smartphone, certains magasins évitent même de parler de la valeur DAS, juste pour mieux vendre leurs produits, tout simplement parce qu'ils trouvent que ce critère n'est pas intéressant. Et je ne suis même pas sûr que la majorité des vendeurs soient au courant de ce genre d'ondes. Certains ne prennent même pas le temps de regarder ce que c'est tellement les gens ne le demandent pas. Mais je trouve qu'en tant que vendeur, notre rôle est aussi d'en parler aux clients, sans qu'ils se posent la question, pour qu'ils soient au moins au courant de ce qu'il achète. Alors si vous êtes sensible à l'ASMR, continuez de vous relaxer mais dans une bonne façon de faire. Quant aux vidéastes ASMR, c'est aussi de votre devoir de prévenir votre communauté et de ne pas les inciter à dormir sur votre vidéo. Par exemple, si vous regardez une vidéo de ce que certains appellent ASMR Hypnose, vous la lancez sur votre télévision avec un minuteur sur la télévision pour qu'elle s'éteigne automatiquement au bout d'un certain laps de temps. Par exemple, vous mettez un, une minuterie d'une heure en mettant une playlist. Il y a moyen de trouver beaucoup de solutions, il faut juste faire marcher un petit peu le cerveau. J'espère en tout cas vous avoir appris des choses dans cette vidéo, j'espère également ne pas avoir dit de conneries, parce que ça, ben, ça peut arriver, mais bon, euh, ce serait quand même triste, hein, on va pas se le cacher. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mes réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, Snapchat, enfin, il y a tout, il y a tout. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, le petit like pour me soutenir, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future soudéo. à plus